Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 24 janvier 2022, il est 10h50, lundi. Euh, je vais faire mes commentaires sur euh, ce fameux dossier. Euh, C'est l'adoption de principe du projet de loi 78. Et euh, le gouvernement de la CAC, Coalition Avenir Québec, euh, nous dit... Euh, nous franchissons une nouvelle étape afin d'assurer une meilleure protection du public. Il n'y a pas de protection du public, ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça n'existe pas du tout. Le règne animal, c'est la seule chose qui existe. Demandez au, au gouvernement euh, qu'il reconnaisse le règne humain. Parmi euh, ces instances et dans toutes les ressources humaines du Québec et du Canada, le règne humain dans les ressources humaines du Canada et du Québec, des provinces, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en nulle part dans le monde. C'est seulement le règne animal. Nous sommes une espèce animale. C'est pas plus compliqué que ça. Et euh, je peux quand même ici vous montrer un petit peu si c'est possible... Euh, donc, euh, on voit ici la biomasse totale, la biomasse animale totale, humain. Voyez-vous? Les mammifères, les oiseaux, ça, c'est certaines divisions. Donc, euh, c'est quand même pas quelque chose d'insignifiant. C'est vraiment ce qu'on est. Et les vaccins que vous recevez, bien, ils mettent ça dans le corps des animaux. Je me souviens, on était aviculteurs et... Euh, quand mon père euh, euh, a su qu'on pouvait quand même faire euh, des chapons, donc des gros coques euh, euh, bien dodus, euh, bien gras, si on veut, euh, on injectait euh, deux pilules dans le cou euh, des coques, euh, des jeunes coqs pour euh, les engraisser. Et en fin de compte, ça a été interdit parce que ça a été dé décidé que euh, ces, ces capsules-là étaient cancérigènes. Et donc, euh, ils ont abandonné ça. Ils ont abandonné euh, ces injections-là. Mais, euh, au moins, c'était pas obligatoire. Ceux qui voulaient euh, euh, utiliser ces capsules-là pour engraisser, euh, justement, euh, les volailles, les, les coques, si vous voulez, ben, euh, c'était libre à eux. Alors que là, écoutez, c'est une menace. Euh, vous êtes obligés de donner votre consentement. Il y a un consentement qu'il soit forcé ou non droit, ça reste un consentement. Donc, euh, ce matin, j'ai été quand même un petit peu plus loin là-dessus. Euh, euh, on regarde ici euh, l'autorité des marchés publics et euh, pour pouvoir fournir euh, euh, nos, mon identité, si vous voulez, ou l'identité de ma personnalité juridique, vous comprenez, euh, au gouvernement. Donc, euh, il faut passer par le Conseil du Trésor, et c'est toute une histoire, C'est vraiment euh, une, une histoire ici. On le voit ici, Québec, secrétariat du Conseil du Trésor. Euh, et puis ici, euh, on va aller.. Euh, je vais regarder parce que euh, un petit peu plus bas on va voir exactement. Attendez un petit peu. Dirigeant principal de l'information au secrétariat du Conseil du Trésor. Je ne sais pas si vous pouvez euh, voir exactement ce qu'il y en est de ça. On va aller là-dessus. Il y avait beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. Accessibilité. Donc, euh, qu'est-ce que l'accessibilité web et quels en sont les bénéfices? Mais on peut aller même un petit peu, un petit peu plus bas que ça, si vous voulez. Donc... Euh, Québec, ici, hein. récemment de certaines mesures sanitaires partout au Québec, consultez toute l'information sur la COVID-19. Ils disent ici, le gouvernement du Québec rend son site accessible à toutes les internautes. Donc, euh, il y a le standard gouvernemental pour essayer de rejoindre le gouvernement, il y a les applications standards, les outils de validation, description des icônes, aide et amélioration du site. On va aller un petit peu plus bas là-dessus. Pour voir ce que ça donne. Euh, un petit peu. Donc, ici, répertoire téléphonique du personnel de la fonction publique. On va retourner un petit peu plus bas bon là-dessus. Les renseignements généraux. Vous pouvez communiquer avec le gouvernement du Québec par téléphone ou par courriel pour obtenir des renseignements. OK donc, on, veut, on va descendre, euh, on va faire une recherche ici, numéro de téléphone, regroupement, navigateur, gouvernemental, répertoire, écoutez bien, on, on s'en vient, là, ce ne sera pas long. Répertoire téléphonique du personnel. Euh, donc, euh, on voit ici, Renseignements généraux, on va... OK. Le ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale. Clique Sécure. « Citoyen ». Clique sur « citoyen », je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais euh, un citoyen, moi c'est dans mon enregistrement déclaration de naissance vivante, un citoyen, dans la formule D de cette fameuse déclaration de naissance vivante, euh, c'est une déclaration dans laquelle c'est bien écrit noir sur blanc, Qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple, et ça n'a pas changé. Moi, je suis né en 1951. Aujourd'hui, ils ont caché ça. Et euh, Secure, c'est pour vous identifier. Qu'est-ce que Tlicsecure Ok, on va regarder qu'est-ce que c'est quoi Tlicsecure. est le service québécois d'authentification gouvernementale. Ok il contribue à sécuriser les échanges d'informations entre les citoyens et l'administration publique québécoise dans Internet. Il permet aux citoyens d'utiliser un seul identifiant pour accéder de façon sécuritaire aux services en ligne des ministères et organismes participants. Ça, là, ça, ça, là, ça veut dire que euh, le gouvernement, lui, vous êtes sa propriété. Et quand vous communiquez avec le gouvernement comme sa propriété, en communiquant avec le gouvernement, automatiquement, vous acceptez, vous, ne, vous reconnaissez, sans le savoir, que vous êtes la propriété du gouvernement. Parce que c'est quand même l'article 1 du Code civil qui stipule que l'être humain, qui est une personne physique, possède la personnalité juridique qui se trouve à être votre nom de famille, tout écrit en lettres majuscules avec une date de naissance l'être humain en droit serait censé être votre prénom ok, c'est pas un nom de famille votre prénom, c'est Pierre-Jean-Jacques ou, ou Marie-Lise ou Louise vous savez c'est ça un prénom, c'est masculin ou féminin alors qu'un nom de famille, c'est ni masculin ni féminin, c'est du genre invariable et on donne le titre monsieur, madame ou mademoiselle pour définir le genre de, du nom de famille. Mais c'est Agam. Donc, monsieur, madame et mademoiselle, par le nom de famille, monsieur normandin mademoiselle Landry ou mademoiselle Giguère, peu importe, c'est Agam. Ça n'a pas d'organe reproducteur. Parce que c'est lié c'est jumelé, c'est fusionné à un nom de famille. C'est pas fusionné à votre prénom, Pierre-Jean-Jacques, ou Louise-Thérèse ou Marise, vous comprenez? Louise-Thérèse ou Marise, Pierre-Jean-Jacques, ça a euh, un organe reproducteur. C'est fait, c'est une nature humaine, on appelle ça une facto nature humaine, et ça a un organe reproducteur. Mais le gouvernement, lui, les trois éléments de possession de l'État, c'est votre nom. Le nom, c'est ce que vous avez sur votre carte d'achat sociale social, mais là, le gouvernement vient d'annuler ça. Les cartes d'achat en social, vous n'en aurez plus maintenant. Mais cette fameuse carte de plastique représentait votre prénom en lettre majuscule au complet, avec votre nom de famille en lettre majuscule au complet et votre numéro d'achat social. Et ça, c'est la propriété du gouvernement. Et avec ça, vous pouvez ouvrir un compte bancaire. Vous pouvez avoir un compte bancaire, ça ne vous appartient pas. Parce que le compte bancaire, le titulaire du compte bancaire, c'est la banque, c'est pas vous. Parce que moi, dans mon corps, moi, Jacques Normandin, tout écrit en lettre majuscule avec un numéro d'assurance sociale, 231, 249, 525, se trouve à être le constituant. Mais il n'y a pas de vie. Donc, je représente, par ma facto-nature humaine, Jacques qui avec un numéro d'assurance sociale qui est inanimé. Vous comprenez? Un peu comme un... Euh, quelqu'un qu'on déclare vexatoire, qui n'est pas avocat, il est inanimé. Et euh, c'est beaucoup plus que ça, parce que dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reid, en vertu de l'article 1436 du Code civil du Québec, on déclare bien qu'une personne raisonnable, c'est une fiction, euh, qui se trouve être un modèle pour euh, euh, l'analyse. Hein? Il sert de modèle pour analyser euh, le, le... comment je peux dire, dont... Euh, euh, les démarches, le, le, le, le fonctionnement, ou la conduite, plutôt, de la personne physique. Mais tout ça au complet. La personne raisonnable, quand on dit que c'est une fiction, c'est qu'automatiquement, juridiquement, ils ne reconnaissent pas la vie naturelle. C'est un animal. C'est une fiction, c'est un animal. Mais c'est la propriété intellectuelle du gouvernement. En vertu des articles 374, 383 et 384 du Code civil du Québec, vous comprenez, qui dit ici, écoutez bien, je vais quand même vous le donner ici, euh, 374 du Code civil du Québec de 1866, le Code civil du Bas-Canada, bon ok, qui se trouve à être, c'est pas le Code Napoléon là. Ça c'est le Code, ça, ça vient de, de l'Angleterre, donc de Reine Victoria et tout ça. Ils disent tous les biens, tant corporels qu'incorporels, sont meubles ou immeubles. Vous comprenez Tous les biens, tant corporels qu'incorporels, sont meubles ou immeubles. Si on va à l'article 383 du même Code civil du Bas-Canada de 1866 euh, de la Reine Victoria, ils disent bien « Les biens sont meubles par leur nature, par leur nature, donc, naturelle, vous savez ce que ça veut dire, nature, naturelle. Donc, les biens sont meubles, c'est un bien, c'est un meuble, par leur nature, ou par la détermination de la loi. Mais la loi, ça, ça se trouve, va être le contraire de judiciaire, des tribunaux judiciaires du Québec. Et la loi des tribunaux judiciaires du Québec, c'est la loi T16. Vous comprenez? Ils disent bien ici que les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. Donc, nous sommes meubles. Et écoutez bien ça à l'article 300 84. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre. Soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, ou soit qu'il faille une force étrangère pour les changer de place, comme les choses inanimées. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre, soit qu'ils se meuvent pour les changer de place comme des choses inanimées. Et quand on dit ça, qu'on est inanimé, c'est qu'une personne physique, dans le livre de René Croteau, « Un patrimoine défiguré et dénaturé, le mouvement des jardins », 1997 à 2003, j'ai le ISBN, je vous l'ai déjà donné publiquement, et c'est bien dit qu'il est obligatoire d'être une personne physique. Et dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed, une personne physique, c'est un être humain. Et un être humain, si c'est une personne physique, c'est pas naturel, puisqu'il est obligatoire d'être un être humain. Alors que dans le règne animal, dans lequel nous, nous faisons partie, je vais vous le montrer ici, dans le règne animal, biomasse animale, hein, animale puis on voit ici humain, c'est pas compliqué. Donc la biomasse animale, humain, c'est comme, euh, on se déplace comme des animaux. À part de ça, quand on est une nature humaine en droit. Ça, ça veut dire que les juges, les avocats, ceux qui ont fait la faculté de droit dans les universités, ces gens-là ont le devoir, ont le devoir de, tout simplement, en droit, renoncer à leur existence naturelle. Mais pas dans la nature, pas dans le monde naturel. Pas quand chose sont sur le trottoir, au marché de l'alimentation, ou peu importe, ou en voyage, ou dans, dans leur loisirs, non. Là, ils sont humains, mais en droit, ils n'ont pas le droit de reconnaître la facto vraie nature humaine. Nous sommes, pour les avocats, les juges et les notaires, des animaux. Pas plus que ça, Là, Nous sommes des animaux, nous sommes des meubles, des meubles vifs. Le règne meuble, ça n'existe pas dans la création de Dieu. C'est le règne animal, le règne végétal, le règne minéral et le règne humain. Mais le règne humain, celui de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'enfant Jésus, qui est né à Noël, le règne humain, ça n'existe pas. Donc, en droit, Noël et euh, toutes les, le, le rituel religieux chrétien, qui reconnaît les fêtes de l'Église catholique et de l'Église anglicane, de l'Église protestante et tout ça, en droit, ça n'existe pas. Donc, il y a deux verbes qui existent. verbe veut dire des paroles, des voix, des voix qui parlent. Vous comprenez Des voix qu'on entend, sans la chair. On dit, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Ça, c'est dans les saintes écritures. Et le Verbe, c'était Dieu. Et Dieu s'est fait chair par son Fils Jésus-Christ, qui a habité parmi nous, qui a été humain comme nous. Vous comprenez donc, il y a aussi le verbe malin, le verbe satanique, Vous comprenez? Le mal. Et ce verbe-là, c'est le matériel, c'est maman, c'est l'argent. C'est ça, le verbe du mal, le verbe du malin, le verbe diabolique, le verbe qui a fait de nous des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux, des biens. Nous sommes bien, c'est bien dit ici, les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. ok? Ils disent ici, tous les biens tant corporels qu'incorporels sont meubles ou immeubles. Puis, ils vont plus loin que ça ici, parce qu'ils disent bien que, euh, dans les meubles, écoutez, ils disent bien ici, les mots « meubles »,« meublants ». C'est un meuble qui meuble une, une, une maison, une résidence. Les mots meubles, meublants ne comprennent que les meubles destinés à garner et orner les appartements. Vous comprenez? Comme la tapisserie, le lit, euh, les appareils euh, électroménagers, les, les sièges, les, les, les divans, les couvertures, les, le linge et tout ça. Ça, c'est meuble. Vous comprenez? Alors qu'ici, les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. C'est le gouvernement, par la loi, qui décide quel genre de meubles il possède. Vous comprenez? Donc, euh, il, possède, il possède la personnalité juridique. La personnalité juridique lui appartient. Il a altéré votre nom de baptême. Comme moi, c'était... Joseph-Jacques-Antoine, qui est baptisé, un nom de famille, ne se baptise pas. Joseph-Jacques-Antoine-Pierre euh, Joseph est baptisé, mais Normandais ne se baptise pas. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit au juge le 3 novembre dernier, au juge Charles Ouellet, au palais de justice de Granby. Et dans les notes scénographiques, ils ont refusé de le mettre. La même chose quand j'ai comparu devant le juge de la Cour supérieure, Gaëtan Dumas, et euh, Dumas ou Dumais, euh, c'est l'eau donnée Dumais, donc c'est Gaëtan Dumas, au palais de justice de Granby, dans le dossier euh, 5, euh, 460 36 000240 240 143 et quand je me suis présenté à lui, je lui ai dit « je vais m'identifier ». Comme me l'a autorisé le juge Godbout, mon nom c'est jacques joseph pierre antoine de la famille normandin. Mais il ne l'a jamais mis dans les notes historiographiques, il ne voulait pas. Il a dit que c'était des niaiseries. Donc le juge Gaëtan Dumas a traité les juges qui m'ont donné raison et qui ont donné raison à ma personnalité juridique, qui est Jacques Normandin, avec un numéro d'assurance sociale. Les juges se sont moqués de ça. Vous comprenez parce que votre personnalité juridique appartient au gouvernement, c'est sa propriété. Donc, c'est le nom qu'on appelle nomen, le prénom qu'on appelle préénomen, et votre nom de famille qu'on appelle cognomen. OK Les trois éléments de possession de l'État. Et l'adresse civique s'adresse tout le temps à un de ces trois éléments-là. Jamais à votre nom de baptême, à votre nature humaine. Jamais, jamais, jamais. Vous êtes la propriété du gouvernement, et quand le gouvernement adopte des lois ou des décrets, automatiquement, c'est pour vous se moquer de vous. Donc, quand vous téléphonez le gouvernement, parce que vous avez besoin d'une prestation, la première des choses, ils vont vous demander votre nom. Hein. Donc, vous allez donner votre prénom et votre nom de famille, qui est la propriété du gouvernement. Dans mon cas, à moi, ben, c'est Jacques Normandin. Là, ils vont demander la date de naissance. Il n'y a pas de date de naissance, Jacques Normandin. Il n'y a pas de date de naissance, parce qu'il n'existe pas dans le code. Dans, dans votre certificat de naissance du directeur de l'État civil, il n'y a pas d'heure et de minute de naissance. Et dans votre acte de naissance du directeur de l'État civil, l'espace où c'est écrit minute et heure de naissance, ce n'est pas rempli, ce n'est pas complété parce que dans votre certificat de naissance, comme dans mon certificat de naissance, ils ont écrit Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, donc c'est en désordre, première des choses, c'est superposé sur la feuille, un par-dessus l'autre, sans trait d'union, ça devient quatre personnes physiques distinctes qui s'appellent Normandin, c'est tout. Ça s'appelle Normandin. Et ça, ça n'a pas ni la minute ni l'heure de naissance. Donc, la genèse, donc l'origine de l'existence de qui je suis par mon baptême, ça n'existe pas en droit, ça n'existe pas dans les banques, ça n'existe pas dans l'économie, ça n'existe pas euh, chez le gouvernement, parmi vos députés et ministres. Vous êtes des signes de pièces, vous êtes des dollars, vous êtes tout simplement le produit de maman et mammon, bien, vous irez dans les scènes d'écriture, vous allez voir ce que ça veut dire. Vous êtes le produit de mammon, donc vous êtes tout simplement la richesse, vous êtes l'économie, vous êtes tout ce qui peut séduire et euh, nous entraîner euh, tout simplement vers les ténèbres. Donc il faut être prudent euh, quand on décide d'agir ici euh, dans ce monde juridique et judiciaire qui ne reconnaît pas la facto vraie nature humaine qui ne reconnaît pas le règne humain et que ce soit des lois, des décrets ou quoi que ce soit il n'y a rien qui s'applique à votre facto nature humaine. Donc vous vous faites vacciner vous allez à l'hôpital, vous vous faites traiter et soigner. Je ne dis pas que les infirmières et les médecins sont tous au courant euh, qu'ils travaillent sur des biens matériel, sur le bien matériel qui appartient au gouvernement, et qui dans l'identité du gouvernement, parce que le gouvernement, lui, pour s'assurer que vous êtes bien une chose, quand vous lui parlez, parce qu'on appelle ça la chosification, et la désincarnation de votre nom de baptême. Donc, il n'y a plus de chair, et c'est chosifié. Vous êtes une chose, vous êtes un bien. Donc, quand vous arrivez à l'hôpital avec votre carte d'assurance maladie, automatiquement, sans le savoir, sans que le médecin et les infirmières le sachent, vous êtes chosifié, vous êtes désincarné. Donc, euh, ces gens-là, sans le vouloir et sans le savoir, travaillent sur un, un paquet de chair en vie qui va éventuellement mourir ou qui va rester handicapé ou quoi que ce soit. Mais c'est la propriété du gouvernement et le gouvernement peut fabriquer de l'argent chaque fois qu'un sinistre, chaque fois qu'un décès, chaque fois qu'une pandémie, chaque fois qu'une catastrophe naturelle, ça permet au gouvernement de sortir des milliards, des milliards et des centaines de milliards de dollars pour mettre sur les marchés puis faire travailler les esclaves. Les esclaves, nous, les animaux, du règne animal. Puis ça, c'est pas nous qui avons décidé ça, c'est les gouvernements. Parce que le règne humain, c'est un règne qui appartient à la divine providence. Ça appartient à la divine providence, au Verbe qui s'est fait chair, qui est l'enfant Jésus. La divine providence, le règne humain. Il n'y a rien du règne animal là-dedans. Vous comprenez? Le règne animal appartient à l'économie, il appartient à Maman, il appartient au Verbe du mal. Maman, le diable, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on va retourner ici et on va écouter... Euh, Justement, euh, ce qui se passe dans ce fameux, euh, cette fameuse déclaration ici. Allons-y gaiement. La déclaration, avec l'adoption de principe du projet de loi 78, nous franchissons une nouvelle étape. Et tout ce que vous allez entendre de Jean Boulet, qui est le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, c'est mensonger. Il ment comme il respire. C'est un mensonge, et ce n'est pas nécessairement de sa faute. C'est de la faute de ses dirigeants, des autorités de qui il dépend. Parce que ce gars-là dépend de beaucoup plus supérieurs que lui, dans cette hiérarchie. Il dépend vraiment de quelque chose de, de, de vraiment euh, diabolique. Ce n'est pas compliqué. Commençons là-dessus. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale... Propos d'adoption du principe du projet de loi numéro 78, loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Euh, tout d'abord, permettez-moi de saluer l'ensemble des collègues qui sont ici aujourd'hui euh, pour l'adoption du principe du projet de loi numéro 78, euh, qui vise principalement, je vous le rappelle, à améliorer la transparence des entreprises. Particulièrement ceux aussi euh, et celles qui ont participé aux consultations particulières, mes collègues de Gant, Robert Baldwin, Gaspé et Rosemont. J'aimerais profiter de l'occasion pour saluer aussi tous les groupes qui sont venus se faire entendre lors des consultations particulières. Ça dure 9 minutes 18 secondes, donc soyez prudents, soyez patients. Je suis particulièrement fier puisque nous franchissons une nouvelle étape vers l'adoption d'un projet de loi qui contribuera à une meilleure protection du public. Il est le fruit de travaux échelonnés sur... Il dit protection du public, il ne dit pas protection de l'individu de ou de la personne. Et n'oubliez pas que le mot personne, ça vient du mot persona, qui est un masque, euh, qui se trouve à être un personnage. Personne, c'est un personnage. Ils ont été tellement loin dans la corruption de notre identité qu'on euh, on ne sait pas de quelle façon... Sortir de cette corruption, de ce vol d'identité de notre nom de baptême, de notre facto vraie nature humaine, du règne humain, on ne sait pas comment s'en sortir. Continuez quand même. Plusieurs années au sujet de la problématique de l'évasion fiscale et de l'évitement fiscal. Voyez-vous, il parle d'évasion et d'évitement fiscal. Écoutez... Toutes les banques sont dans les marchés boursiers. Se trouve à être sur les marchés boursiers, se trouve à être dans les paradis fiscaux. Euh, que ce soit dans les Bama ou peu importe, euh, c'est au Delaware aussi. Euh, le Québec, ça fait longtemps qu'il fait affaire au Delaware. Ça, là, ces gens-là, -là, c'est un mensonge. Et euh, plus que ça, quand vous allez dans la loi I3, euh, définition. Du mot « loi », dans la loi 3 de 1985 de l'impôt sur le revenu du Québec, c'est bien écrit « loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Le Québec, c'est un pays, depuis 1968, par dérogation aux articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. C'est un pays, en vertu de l'article 494 du Code de procédure civile, et euh, il est euh, lié au, à la Convention de la haie. Puis ils disent bien que c'est un État. C'est aussi un pays en 1997. Dans le Code civil et le Code de procédure civile baudouin renault 1997-98, et euh, c'est Québécois en communication qui a imprimé ce fameux livre-là, et à la page 22 en, en chef romain, c'est bien dit que le Québec est le premier pays au monde, avant les Pays-Bas, à avoir recodifié sa loi civile. Et finalement, euh, la constitution du Québec, de l'État national du Québec, la loi E20.2 RLRQ, 1900, euh, 2000, de l'année 2000, chapitre E20.2, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec, ben fait du Québec un pays aussi. Et vous savez que toutes les lois, les décrets, ils parlent de loi et décrets ici, il n'y a pas de loi et de décret ici. Ça se peut pas. Il n'y a pas de règne, il n'y a pas de souverain. Les, les lois ne sont pas sanctionnées. Le roi actuellement, ici, c'est François Legault. Depuis la dévolution de la couronne en 1985, euh, au chapitre P1, par Brian Meuronix, qui se trouve, à être au conseil d'administration de Québec en communication, c'est bien dit à l'article 2 de la loi du Parlement du Canada de 1985, chapitre P1, que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Donc, le lieutenant-gouverneur n'a plus sa raison d'être. Depuis 1985, le gouverneur général non plus n'a plus sa raison d'être. Depuis 1985, Jeanne Sauvé a tout simplement supprimé elle-même son propre statut de lieutenant-gouverneur. Mais ça existait depuis beaucoup plus longtemps que ça, depuis le chapitre 139 de 1952, de la loi statutaire du Canada, qui a fait du gouverneur général une entreprise personne physique. C'est écrit noir sur blanc. C'est en violation de l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Et tout ce qui s'est fait là, ça s'est fait par des avocats qui proviennent du barreau de l'État national du Québec et qui a détruit le Canada et euh, je ne mettrai pas les blâmes sur tous les avocats, c'est pas vrai. Je ne blâmerai pas tous les juges non plus, c'est pas vrai. Parce que je suis certain qu'il y a du bon monde là-dedans. Il, il y a du bon monde là-dedans, bon là mais il y en a que, que si vous voulez, c'est de père en fils ça a été avocat et tout ça, c'est de famille. Et ces gens-là sont obligés de vivre dans la corruption s'ils veulent garder euh, le statut euh, honorifique de professionnel, familial. Euh, et euh, tout simplement, en suivant la tradition de leurs ancêtres d'être tout le temps dans l'administration de la justice. Vous comprenez? Donc, on continue là-dessus. Donc, c'est ça. Automatiquement, euh, les... Abusif, mené notamment par la Commission des finances publiques. Donc, voyez-vous, la Commission des finances publiques, ça, il faut surveiller ça, parce que la Commission des finances publiques, il faut connaître tout le monde qui est là-dedans. Parce que ça, la Commission des finances publiques, ça, c'est des bandits. Puis il faut voir, pas toutes. c'est pas tous des bandits, il faut aller voir la haute direction de la Commission des finances publiques. Tous ceux qui font partie de l'État profond, qui sont dans la Commission des finances publiques. Vous comprenez? Ça, c'est des bandits. On continue. Les consultations, d'abord en ligne sur le site du ministère des Finances, et en vidéoconférence dans le camp de la Commission de l'économie et du travail, nous permettent de présenter un projet qui correspond à nos valeurs en matière de transparence. Donc, la transparence, oubliez ça, c'est mensonge, mensonge. Il respire cet homme-là. Et je suis certain, quand il dit ça, il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il lit. Ce gars-là, il est victime parce qu'il y a à peu près 400 bureaux, organisations du gouvernement qui dépendent de lui. Puis lui, il est là tout simplement pour dire ces choses-là. C'est de l'insignifiance. Ce gars-là, ça se trouve à être tout euh, simplement. Bon, je m'excuse. Donc, euh, c'est ça. Ça, c'est vraiment terrible ce qui se passe là. Ça, c'est certain. Euh, cet homme-là euh, est victime comme nous et il doit mentir parce qu'il n'y a pas de transparence. Le Québec, c'est un pays depuis 1968. Bernard Landry est décédé. Okay? René Lévesque est décédé. Euh, Mme Françoise Lalonde est décédée, jean Parisot est décédé, combien il y en a qui sont décédés? Et il savait que le Québec, c'est un pays depuis 1968, que c'est un État national depuis 1968. Je viens de vous annoncer là, quatre éléments qui font que le Québec, c'est un pays, dont l'article 494 du Code de procédure civile du Québec. Écoutez, là, je ne peux pas en inventer plus que ça. Il ne le sait même pas, lui, sans doute. Et pourtant, il a, tout, il a été avocat du Barreau du Québec. Il est avocat depuis toute sa vie, ce gars-là. Et euh, sa fille est avocate, a été, elle est députée euh, dans le Parti libéral. Donc, imaginez-vous que ça va bien ensemble. Hein. C'est pas drôle ce qui se passe dans notre monde. Là. On continue. Plusieurs des modifications proposées tiennent compte des recommandations qui ont émergé de ces travaux. Monsieur le Président, depuis sa création, il y a un peu, un peu plus de 25 ans, le registre des entreprises du Québec est un... Ça, c'est des bandits. Le registraire des entreprises appartient à Revenu Québec. Écoutez, c'est n'est pas plus compliqué que ça. Toutes les entreprises qui sont enregistrées à Revenu Québec ici, il y en a, il y en a. Euh, écoutez, je peux vous en nommer ici. Le directeur des poursuites criminelles et pénales, OK, au numéro NEQ, qui veut dire Numéro d'entreprise du Québec. OK, 88, 31, 85, 88, 55. Euh, ça, c'est... ça se trouve être... Euh, et euh, à cette époque-là, il y avait Martin, Vincent Martin-Beau là-dedans. Euh, on sait qu'il euh, y, y en a... Attends un petit peu, Je vais vous sortir euh, vraiment quelque chose, peut-être, de plus... De plus un jour. Hein. Je vais vous donner ça ici. Donc, euh, écoutez... Il y a la Chambre des communes du Canada, NEQ 88-16-15-67-47. Le Sénat canadien, 88-31-85-64-61. Euh, Partenariat public-privé, qui est Infrastructure Québec. C'est une juridiction fédérale dans la division 31-85. Donc c'est le 88-31-85-81-03 comme le Sénat canadien, c'est fédéral, parce que la division, c'est 31, 85. Il y a le commissariat à l'information du Canada, 88, 70, 29, 52, 58. OK. On peut aller ici, le receveur général, qui est l'Agence du revenu du Canada, qui porte le numéro d'entreprise, 88, 12, 18, 18, 63. Revenu Québec, lui-même, Revenu Québec, qui se trouve à être... Le registraire des entreprises de Revenu-Québec, sur la rue euh, des Quatre-Bourgeois et sur la rue de Marley, c'est eux autres là, qui font partie de mon dossier, qui sont poursuivis, je les poursuis. Au numéro euh, de dossier, numéro euh, euh, c'est 460-01-038-109-207, et j'ai comparu le 10 janvier dernier, et le registraire des entreprises appartient à Revenu Québec. Le Revenu Québec lui-même est enregistré. Il s'est enregistré lui-même dans sa boîte, dans le numéro NEQ 88-1381. Donc, c'est 1381, ça appartient au Québec, ça. C'est une division du Québec. 2268. Il y a le barreau du Québec. Le barreau du Québec appartient à Revenu Québec, au registraire des entreprises de Revenu Québec. Il est assujetti au registraire de Revenu Québec. Il n'y a plus d'indépendance et d'impartialité. Ces gens-là sont tous vendus à l'économie. Donc, sous le numéro NQ88-1418-0145. Il y a l'Assemblée nationale, 88-13-81-8000, qui est le numéro d'entreprise de l'Assemblée nationale. Il y a Justice Québec, qui, qui, euh, qui, de qui dépendent tous les tribunaux judiciaires du Québec, qui sont tous assujettis au ministère de la Justice du Québec, sur le, le numéro de l'autorité de la division euh, Québec, la division 1381. Donc, c'est le numéro NEQ 88 1381 2227 pour Justice Québec et le ministère de la Justice du Québec. La Cour du Québec est enregistrée sous le numéro NEQ 88 1381, c'est Québec, 8448. La Cour supérieure est enregistrée sous le, le numéro NEQ 88 1381 8455, mais elle a supprimé son numéro d'enregistrement cette année. Mais pas cette année, mais l'année dernière, en 2021. Euh, vous avez la Cour d'appel du Québec, qui est le numéro NQ88-3185, parce que c'est fédéral, c'est une division 3185, 6719 19 elle aussi, en 2021, elle a décidé d'annuler son numéro d'entreprise au registraire des entreprises de Québec. Il y a le directeur de l'État civil du Québec, qui est enregistré au numéro d'entreprise NQ88-3185. Encore là, c'est une division fédérale, la division 3185. Donc, c'est le numéro NQ88-3185-8111. Okay. Vous avez la Commission de la construction du Québec, qui est enregistrée sous le numéro NQ88-1490, numéro 4111. 30, la Commission de la, la, de la construction du Québec. Vous avez la Défense nationale qui est enregistrée sous le numéro 88 11 94 67 46. Vous comprenez? Donc, euh, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Même que euh, je vais aller un petit peu plus loin parce qu'il en reste quelques-uns ici qui sont quand même assez importants, euh, qui n'ont pas été mentionnés. Euh, attendez un petit peu Il euh, y a le Conseil des ministres du Québec. Le Conseil des ministres. Ça, ça veut dire que c'est tout... Euh, ça se trouve à être euh, l'Assemblée nationale, c'est le, le, le Conseil des ministres, c'est le parti au pouvoir, c'est tous les ministres, sont enregistrés au numéro d'entreprise. Premièrement, c'est la division 1381, qui est le Québec, et, qui est la division euh, de la juridiction de l'État. Providence du Québec, c'est le numéro NEQ 88 13 81 8018. Donc 80, le chiffre 80 et le chiffre 18. Le partenariat public-privé, qui est le numéro 88 35 81 81 03. Il y a le palais de justice de Montréal, qui est le numéro. L'entreprise NQ 33, 61, 97, 89, 87. Donc, euh, c'est ça, il y a l'Agence devenue du Canada, qui se trouve être le Receveur général du Canada, au 88, 12, 18, 18, 63. Vous avez ici aussi, euh, écoutez, la Cour municipale de Montréal, là, la Cour municipale de Montréal, là, euh, je pense que c'est vraiment spécial, ça aussi, c'est les euh, 88 11 02 55 74. Puis, euh, avec l'autre numéro que je vous ai fourni tantôt. Donc, euh, la Commission de la construction du Québec, euh, j'ai tellement de problèmes que je ne suis même pas train de me faire payer mon fonds de pension, parce que euh, j'ai gagné deux fois contre eux autres avec justement Annie Charon, qui, était, euh, qui a perdu, qui a échoué euh, dans la poursuite judiciaire de la Commission de la construction du Québec en 2004-2005. C'est dans le dossier euh, 760-61-038-283-041. C'est pas compliqué. Et euh, j'ai gagné aussi devant l'honorable juge. Bien, j'ai gagné, ce n'est pas rien que moi, c'est ma personnalité juridique, parce que c'est seulement elle qui est toujours à qui s'adresse le gouvernement. Jamais le gouvernement s'adresse à un baptisé. Jamais, jamais. Ça n'existe pas, un, un baptisé dans le monde juridique. Et euh, devant le juge euh, Gilles Pigeon, euh, j'avais mon associé Joseph armand jean -Guy de la famille Wallette, et moi, Joseph Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, parce que j'ai utilisé euh, les prénoms superposés du certificat de naissance, un par-dessus l'autre, quatre personnes, Jacques, Joseph, et Pierre et Antoine, de la famille Normandin. Et c'est le dossier 500-61-199-152-050 en 2005. Il a, donc, ma personnalité génétique a été défiscalisée par le juge Gilles pigeon, parce qu'ils ne peuvent pas fiscaliser. Donc, imposer l'impôt sur le revenu à Joseph Armand, Jean-Guy et à Jean-Joseph Pierre-Antoine de la famille normandin Vous comprenez? Donc, écoutez le, le mentir, le continuez à mentir, parce que j'ai l'impression que cet homme-là ne sait pas ce qu'il dit. Donc, je ne peux pas le juger, c'est impossible, c'est impossible. Cet homme-là ne sait pas ce qu'il fait. Euh, on continue avec lui. Voilà. Wow modèle de transparence pour le camp... Ah, écoutez, ça là, ça, là, il respire. Regardez, c'est un modèle de transparence. La transparence n'existe pas. Juste dire ce mot-là, il devrait être emprisonné immédiatement. Immédiatement. C'est mentir aux gens. Ils s'en vont avec un projet de loi 78, ils vont en faire une loi, alors qu'écoutez, c'est une vidange, ce, cette chose-là. Il n'y a rien de vrai, parce que ça s'adresse à des meubles vifs, à des animaux. Ça peut même s'adresser à, à des végétaux, mais c'est surtout que ça s'adresse surtout au règne minéral, à l'argent, à l'or. Ça s'adresse seulement à l'or, au règne minéral. Seulement au règne minéral de maman. Vous comprenez? On continue. Canada et pour l'Amérique du Nord. Le a... Imaginez-vous, il parle de l'Amérique du Nord, ça comprend les États-Unis et tout ça. Écoutez, ça n'a aucun bon sens. Euh, Voyez-vous où on est rendu? Où est la souveraineté du Canada? Qu'est-ce qui est devenu de la reine, notre souveraine, celle qui aurait pu emprisonner cet homme-là, et emprisonner les premiers ministres et les juges qui ont trompé la population? Puis c'est pas vrai que je vois condamner tous les juges, que je vois accuser tous les juges et tous les avocats et tous les notaires. C'est complètement faux. Il y en a des bons pas compliqué. Il y en a qui veulent sauver leur famille et leur génération. Donc, jusqu'où ça va aller, je ne le sais pas. Également pour réputation de tenir l'un des registres les plus accessibles qui soit. Bien, c'est certain. Ça, c est, c est, ça, il ça, y a raison. C'est la seule chose. C'est que moi, j'ai trouvé euh, dans les registraires des entreprises tous ces numéros-là. Mais le bon Dieu m'a permis de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pas donné à tout le monde, ça, de comprendre ce qui se passe à partir des registres, euh, du registraire des entreprises, des registraires. Et les registraires, sur la rue des Quatre-Bourgeois ou sur la rue de Marly, euh, le, les prénoms et les noms de famille, c'est des numéros. C'est complètement... Il n'y a, a rien qui fait partie d'un prénom naturel ou d'un prénom tout simplement euh, commun ou d'un nom de famille commun. Rien, rien. C'est registre numéro 1 ou entreprise 2. C'est seulement ça. C'est ça qui s'identifie. Donc, comment voulez-vous que je poursuive des gens au registraire qui ont enregistré toutes ces gens, toutes ces organisations-là, qui ont sali tout simplement euh, la réputation de notre société dans, dans la vertu. Ils nous ont sali, ils nous ont altérés, ils nous ont traînés dans la boue. Euh, ces registrants-là, puis ils vous volent. Alors que votre réserve de liquidité par capitaux au, au Québec et au Canada actuellement, c'est 2777 et quelque chose. Euh, écoutez, euh, ça n'a aucun sens. Alors que notre endettement actuel est, euh, est à 3, 63 000 ici au Québec par capitaux. Présentement, nous sommes endettés du plus petit au plus vieux, de tous âges, 63 000, plus de 3, 63 000 dollars par tête, Et donc par meuble, vous comprenez, par capitaux, parce que c'est tout le temps la personne physique qui s'est en, endettée, parce qu'une nature humaine... Quand vous arrivez avec vos certificats de, base de baptême à une banque, jamais ils vont vous donner un numéro de compte bancaire. Vous n'avez pas de droit. Vous avez une, une nature humaine, n'a aucun droit de subsistance. Vous n'avez pas droit de payer des dettes. Vous n'êtes pas assujetti à, à l'obligation de débiteur et vous n'êtes pas titulaire de droit. C'est la définition que donne le dictionnaire de droit québécois et canadien de Uber Reed, qu'une personne, une personne. Il n'est pas titulaire de droit, il n'est pas assujetti à l'obligation de débiteur. Donc, il ne faut pas être une personne. Si vous voulez, euh, euh, pour... Euh, vous n'êtes pas une personne, automatiquement, vous n'êtes pas assujetti. Si vous n'êtes pas une personne, vous n'êtes pas assujetti à l'obligation de débiteur et à être sujet de droit ou titulaire de droit. C'est parce que vous n'êtes pas une personne, vous êtes une nature humaine. Vous êtes souverain... Une nature humaine, elle est souveraine. Elle n'a pas besoin de mettre une signature pour aller chercher sa souveraineté. Pour faire reconnaître sa souveraineté, ça vient de Dieu, notre souveraineté. Souvenez-vous de ça. Il y en a qui remplissent toutes sortes de documents pour essayer d'être souverain. C'est complètement faux. Vous êtes souverain. Vous êtes les maîtres de ces gens-là qui parlent devant vous. Là. On continue. Celui qui parle devant vous, là, vous êtes son maître, vous êtes son boss, mais dans, par nature et non dans, par, par économie. Vous n'êtes pas son boss par les marchés, par l'économie des marchés, par les banques, par les marchés boursiers, vous comprenez, ou par les compagnies d'assurance, non. C'est par votre nature, votre facto nature humaine, que vous êtes le maître de ces gens-là, mais vous n'avez aucun pouvoir, aucune autorité, vous n'avez aucun droit de subsistance. Pourtant, le bon Dieu nous a donné la nature pour survivre, pour vivre comme du pour vivre comme du monde. Pas pour vivre en personnalité juridique, ou en personne physique. Jamais. C'est pas Dieu qui a créé ça. C'est l'homme qui a créé ça. On continue. Cependant, bien qu'avant-gardiste en 1994, ce n'est plus suffisant à l'heure actuelle pour nous permettre d'aller encore plus loin, pour réduire l'opacité derrière laquelle se cache. Certains, que ce soit par le recours à une société écran anonyme ou par l'usage d'un prêtre-nom. Un prêtre-nom, la... ah, prêt écoutez, c'est un, un straw man. Le prêtre-nom, je me bats contre ça actuellement. Je suis devant les tribunaux depuis euh, le mois de février 2021. Je viens de comparaître en 2022 le 10 janvier. Un prêtre-nom, ça n'existe pas. C'est accepté, c'est reconnu dans le Code civil. Et là, je suis obligé de me battre contre ça. Et je peux demander un contrôle judiciaire, mais le contrôle judiciaire, la Cour supérieure et la Cour du Québec, c'est l'alter-ego. C'est jumelé ensemble. C'est tout simplement des prêts non? La Cour supérieure prête son nom à la Cour du Québec et la Cour du Québec prête son nom à la Cour supérieure. Et moi, je ne blâmerai pas les, les, les avocats, euh, c'est-à-dire les juges, euh, dans ce dossier-là dans le fameux dossier 460-01-038-109-207 ou 460-01-038-110-205 ou 460-01-038-433-219 ça c'est les trois dossiers euh, qui ont été inscrits au greffe qui, qui sont inscrits au greffe euh, depuis février 2021, et qu'on a débattu, j'ai toutes les notes sténographiques, ça m'a coûté une fortune en notes sténographiques pour tout ce qui s'est dit à la cour. Et il euh, n'y a, a rien de réglé présentement, et le prêt non, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime dans l'économie, ça permet par un prénom à quelqu'un qui est anonyme, qui est occulte, de prendre de l'argent, d'avoir, de, de, de faire n'importe quoi au nom à la place, et pour le compte de quelqu'un d'autre. Comme le printemps, non, je vais vous le dire, c'est l'article 1 du Code civil qui dit que l'être humain normandin avec un seul N majuscule, possède la personnalité juridique normandin. Lui, il est tout en lettres majuscules et il a une date de naissance. Alors que normandin avec une seule lettre majuscule, n'a pas de date de naissance, donc il n'existe pas. Il y a encore moins l'heure et la minute de naissance. Donc Normandin, ça ne se baptise pas, ça n'existe pas. Et euh, le jugement du juge euh, Serge Champoux, euh, 455-01-011755-117 en 2011, il a rendu jugement dans son dossier le 16 septembre.